Salam wa wa bonjour mes chers élèves de Jacob Nix TV avec vous monsieur Yussef je vous propose des activités pour apprendre la langue française dans 5 minutes voici euh, une activité il s'agit de comprendre l'adjectif qualificatif c'est déjà que l'adjectif qualificatif qui qualifie le nom alors il y a deux types il y a épithète et attribut. alors euh, l'adjectif qualificatif est placé près du nom soit avant soit après on appelle l'adjectif qualificatif hypothète, comme l'exemple de nuage gris, le vent chaud, les pieds nus, la vieille banquette usée, une terrible frayeur, une chaise longue, voilà. Alors, il y a toujours un adjectif, soit placé près du nom, euh, soit avant le nom, soit après le nom, et construit avec le nom, un groupe nominal. Attribut L'adjectif qualificatif attribut est relié ou non par un verbe d'état, comme l'exemple de verbe être. Euh, L'acrobate est agile sur son fil. Les jambes ou ses jambes sont maigres et son tronc est développé. Ses yeux sont immenses. Voilà. Alors, il y a deux types d'adjectifs qualificatifs. épithète c'est-à-dire qui se place avant ou après le nom. C'est un constituant facultatif du groupe nominal. Et attribut qui est obligatoire. Alors, est une, qui est obligatoire de, au groupe verbal, bien sûr. Alors voici un exercice vraiment simple. Il nous demande tout simplement de souligner l'adjectif qualificatif des textes suivants et encadre le nom dont il précise le sens. This tour avait des yeux bleus et des joues roses et fraîches. Les grandes personnes, celles surtout qui ont de larges narines noires, des rides sur le front et des poils dans les oreilles embrasse tout le temps les petits garçons aux joues fraîches. Elles disent que ça fait plaisir aux petits garçons. C'est surtout à elles, les grandes personnes, que cela fait plaisir. Tisto avait les yeux bleus et les joues roses et fraîches. Les grandes personnes, celles surtout qui ont de larges narines noires, des rides sur le front et des poils dans les oreilles, Embrasse tout le temps les petits garçons aux jours fraîches. Elles disent que ça fait plaisir aux petits garçons. C'est surtout à elles, les grandes personnes, que cela fait plaisir. Alors, ap, euh, après la lecture euh, de ce texte, on doit souligner les adjectifs qualificatifs du texte suivant et encadre le nom dont il précise le sens. Alors voilà. Je viens de souligner les adjectifs qualificatifs, mais on va découvrir ensemble les adjectifs qualificatifs, épithètes ou attributs. Par exemple, Testo avait les yeux bleus, les yeux bleus et des joues roses et fraîches. Alors, ces trois adjectifs qualificatifs sont épithètes. Les grandes personnes sont surtout qui ont de larges larines noires. Alors, euh, grande, et large et noire Ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes euh, Les petits garçons ou joues fraîches Petit et fraîche C'est la même chose Épithètes Et aux petits garçons Petit et grande Épithètes aussi Alors, tous ces adjectifs euh, que vous voyez sont des adjectifs qualificatifs efficaces mais parfois on peut avoir des adjectifs qualificatifs attributs qui ont, qui roulent au nom par un verbe d'état comme l'exemple de verbe être d'accord alors ce type de texte est descriptif tout. voilà les 5 minutes sont coulées, merci euh, de votre attention, à la prochaine vidéo.